D'accord. Donc euh, ta carte de bus, tu la payes entièrement ou elle est subventionnée euh, Je la paye entièrement si c'est 5 euros. Non. Si. 5 euros. 5 euros en fait, je t'explique. C'est pour, pour la première fois, voilà. Non, mais quand t'as pas de carte bon. de tramway, déjà la carte tu la payes à, tu la payes à 8 euros. Tu sais, tu payes, tu payes la carte pour 8 euros. Et pour le chargement de ta carte, c'est 3,30 euros. Et pour passer par là, il faut d'abord passer par la mission locale, que la mission locale t'oriente vers le Pôle Emploi, qui le Pôle Emploi te fait une fiche. Et cette fiche-là, tu la ramènes tu sais, dans la maison d'agglomération et dans les TAM, ce qui va te permettre de là faire ta carte de, de bus et de pouvoir euh, bouger avec, en fait. Alors moi, j'aurais une petite question à vous poser, parce que là, vous avez l'air au courant quand même de vos droits et de la manière d'obtenir cette carte de tram, qui quand même est pas mal financée, je trouve. Donc moi, je vous pose la question, comment ça se fait qu'au jour d'aujourd'hui, on on vous n'ayez pas votre carte Là, il y aura ah deux réponses différentes. Vas-y, je te laisse. Bah, moi, c'est tout court, mon compte est à zéro. Bah moi en fait je le fais pas tout de suite parce que déjà d'une, je n'ai pas le temps, je travaille là. Et euh, quand, quand, quand je suis disponible, bah le, le temps que j'ai je ne le consacre pas à la mission locale ou à, au pôle emploi, je le consacre à mes potes, à, à mes proches. Quoi. Et euh, après quand j'aurai fini le taf que je fais là, là j'irai faire euh, ma carte de bus. En espérant, avant avoir mon permis de conduire et pouvoir euh, me bouger qu'avec la voiture et non pas avec, avec les tramways. Il faut savoir une chose aussi, c'est que quand on a un emploi, la carte 3 euros à 3,30 euros, elle est perdue. Forcément.